Le 1er mai est, pour les travailleuses et travailleurs du monde entier, le jour où l'on regarde le glorieux passé de lutte de nos aînés pour mieux nous tourner vers l'avenir. Ce 1er mai 2020, le souvenir des luttes aura un goût particulièrement amer. Amer car, si depuis des années les acquis de nos aînés sont régulièrement attaqués, sacrifiés sur l'autel du dieu capital et de la déesse finance, depuis deux ans, c'est en marche forcée que la destruction du modèle social hérité du Conseil National de la Résistance est menée, subissant un coup d'accélérateur sans précédent dans son ampleur et dans sa brutalité. Amère, car cette année, nous n'aurons même pas la consolation de pouvoir nous rassembler comme nous aimons le faire et nous serrer les uns contre les autres, car pour nous, la force de l'humanité ne peut résider que dans l'union et la fraternité, pas dans la concurrence et la compétition. Amère, enfin car les luttes récentes auront trouvé dans les conséquences de la pandémie qui frappe le monde la démonstration éclatante de leur légitimité. En défendant les retraites, nous savions que la bataille pour une retraite digne était primordiale. Et aujourd'hui, nous voyons nos anciens mourir par manque de moyens quand ce n'est pas de chagrin d'être confinés dans leur chambre. Nous savions que limiter le montant des pensions à une part maximale de 14% du produit intérieur brut était irresponsable. Et aujourd'hui, nous voyons ce produit intérieur brut s'écrouler de 8%. En défendant l'hôpital public, nous savions que la restructuration pour cause budgétaire et les réductions de moyens et d'effectifs représentaient un risque mortel pour la population. Et aujourd'hui, nous voyons des services d'urgence débordés et des soignants obligés de choisir qui va vivre et qui va mourir, simplement parce qu'il n'y a pas de quoi soigner tout le monde. Alors bien sûr, nous avons entendu notre grand chef des armées prendre un ton larmoyant pour nous parler du jour d'après, de l'utilité sociale des gens qui, hier encore, n'étaient rien du haut de leur maigre SMIC, de l'importance du service public et, comble du comble, des jours heureux qui reviendront. Mais, de mensonges en mépris, nous avons appris à détecter les éléments de langage et à ne pas croire en la douceur des bâtons enrobés de miel. Et comment pourrions-nous le croire On nous exhorte à rester chez nous sauf pour satisfaire aux besoins essentiels de la nation. Mais... En quoi la production d'eau de volvique aromatisée aux fruits est-elle indispensable à la nation Depuis quand fondre des œuvres d'art dans les forges de charbonnières les vieilles apporte un service indispensable à la vie du pays Et encore, ces activités seraient-elles accompagnées de toutes les mesures de protection des travailleurs Ce serait un pis-aller, mais le compte n'y est pas. Pendant ce temps, en pleine pénurie de médicaments pour cause de délocalisation de la production, le démantèlement de l'usine MSD de Rion n'est pas remis en question à peine est-il à journée Et que dire de l'usine Luxfer de Gerza, site industriel unique en France, voire en Europe, seul capable de produire des bouteilles d'oxygène médical, fermées par pure voracité capitaliste et dont la reprise par l'État a été balayée d'un revers de la main méprisant par Bruno Le Maire La question serait purement idéologique, selon lui. Idéologique Et n'est-ce pas idéologie libérale que l'on exige des travailleurs toujours plus d'efforts pour redresser l'économie alors qu'aucune restriction n'est posée sur la distribution de dividendes, c'est à peine si le gouvernement lève l'index pour vilipender les entreprises qui ne feraient pas l'effort de limiter la rémunération des parasites capitalistes, sachant qu'avec l'autre main, ils continuent de distribuer ses cadeaux au CAC 40. Aux travailleurs, on a déjà pris une bonne part de leur salaire. Le chômage partiel, c'est 84 du net sur la base de 35 heures, quand nombreux sont ceux qui sont à 39 heures, voire plus. On va leur prendre leur RTT, leurs congés. on va les forcer à travailler 60 heures par semaine, 6 jours sur 7. Aux artisans et petits commerces, on a déjà presque tout pris en les obligeant à fermer boutiques. Aux paysans, on exige de produire de plus en plus, mais en les payant de moins en moins. Et que prend-on au capital Rien. Pas un centime. Si ce n'est pas de l'idéologie, alors qu'est-ce que c'est Bien sûr que les décisions du gouvernement sont idéologiques. Le combat des travailleurs aussi est idéologique. Il s'agit de faire valoir l'humain d'abord. Pas simplement parce que ça fait joli sur une pancarte ou un tract, mais parce que, comme la crise sanitaire actuelle nous l'a démontré de manière éclatante, c'est la seule idéologie qui garantisse la survie et le bien-être de toutes et tous. Les primes de 1000 euros, miroirs aux alouettes dont presque personne ne verra la couleur, les promesses de masques, les déclarations d'amour main sur le cœur aux soignants qui, hier encore, on aspergeait de gaz lacrymogène, rien n'y fera. Le 1er mai est pour la CGT et pour toutes celles et tous ceux qui font vivre l'humanité par leur travail, le nouvel an des luttes et à lutter, nous sommes plus que jamais prêts, pour le bien de toutes et tous et pour le retour des jours heureux.